On a voulu, à travers ce campus, pouvoir réfléchir à 360 degrés autour des enjeux du numérique. Ça veut dire intégrer à la fois les questions de formation, les questions de transformation et les questions d'innovation. Nous avons aujourd'hui des entreprises, et 98% d'entre elles sont des TPE-PME, qui doivent penser leur transformation au sens large. Dans cet écosystème, il y a quelque chose qui sera extrêmement singulier, extrêmement novateur, c'est l'usine que nous allons mettre en place à partir du mois de janvier. C'est là que vous aurez les équipements industriels qui vont être installés. Au sein de ce bâtiment, et parce qu'on est Campus, et parce qu'on est Campus Région du Numérique, on va aussi accompagner la transition des organismes de formation. Je vous représente l'école 40 de Lyon Auvergne-Rhône-Alpes. C'est une école d'informatique tout d'abord, qui est gratuite et qui est sans condition de diplôme. The Dune Factory, c'est la première école de la transformation digitale. On est très, très fiers aujourd'hui. On a ouvert notre troisième promotion hier avec une cinquantaine d'apprenants. Allier nos forces sur différents, différents coeurs de métiers au sein de ce campus et essayer de créer une synergie entre les différentes écoles et différentes structures permettra assurément une réussite de ce projet.